l'enregistrement et ben voilà et on reporte pour le générique à tous les amis et bienvenue sur la chaîne pour un nouveau débat comme toutes les semaines. Alors il arrive un petit peu tard cette semaine, je vais pas vous cacher, hein, ça fait au moins une heure qu'on est en train d'enregistrer, il y a eu plein de problèmes techniques euh, et c'est totalement ma faute, donc c'est pour ça que ça arrive super tard et je m'excuse auprès de nos invités qui euh, bah on, a, on a refait pratiquement l'émission deux fois en intégralité, puisqu'il y a toute une première émission qui n'a pas été enregistrée. Mais en tout cas, voilà, on va vous le sortir quand même ce soir, ce débat, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce débat et à suivre ce débat. Chaque semaine, j'ai même eu des commentaires ultra adorables de, bah, de personnes qui me disaient tout simplement... Euh, tout simplement qu'elles qu qu adoraient euh, ce, ce rendez-vous, qu'elles attendent limite plus ce rendez-vous que les épisodes. Donc ça fait un peu de pression quand même, mais merci à tous. Et moi c'est un grand plaisir et un honneur d'animer ce débat chaque semaine. D'autant plus eh ben, que je suis à chaque fois en charmante compagnie. Regardez, ils sont ici, ils sont là, ils sont beaux. Comme toutes les semaines, on commence avec Linou. Linou qui ne connaissait absolument pas la licence de Last of Us, qui n'a jamais joué au jeu. Qui découvre chaque semaine ce monde brutal, ce monde cruel, impitoyable. Comment ça va Linou ça va, bah, comme chaque semaine, trop contente d'être là, même si cette semaine c'est un petit peu plus difficile. <rire> un petit peu plus difficile, on va y revenir, mais on va te remonter le moral, j'ai reçu, reçu des vocaux de Linou en pleurs juste après l'épisode, donc autant vous dire que voilà, je, je peux comprendre. Euh, on est également avec les copains de chez PlayStation Inside par l'intermédiaire d'Axel. Comment ça va Axel Toujours le plaisir d'être là et puis de, de parler avec vous de l'épisode de la semaine. Hein. Et eh bien plaisir partagé de vous recevoir tous les deux et donc comme chaque semaine là je ne la reçois pas elle est chez elle euh, C'est la rédactrice en, rédactrice en chef adjoint, c'est également la mascotte, la chouchou de Naughty Dog Mag Notre Ellie à nous c'est Emma, comment ça va Emma Ça va super j'espère vous aussi et puis euh, très très content de, de partager euh, vos impressions sur cet épisode qui est pour moi Je pense le meilleur de la série pour l'instant Ah voilà. ça fait plaisir ça fait plaisir parce que bah, moi je l'ai dit un peu sur les réseaux sociaux, c'est aussi euh, mon épisode préféré avec l'épisode 3, j'arrive pas à les départager, euh, et euh, un peu ça me fait penser à ce que tu lui avais dit à Axel lors d'un euh, débat, je crois que c'était pour l'épisode 4, où tu disais que finalement, les meilleurs moments, c'est ceux qui se veulent le plus du jeu, et bah, ça m'a beaucoup fait penser à ça, parce que je me suis dit c'est vrai que bah, l'épisode 3 et l'épisode 6, c'est les deux seuls épisodes de la saison qui sont à l'opposé de ce que l'on a dans le jeu. Donc voilà, donc... Bon, avec Emma, on a un peu posé les bases, mais on va commencer par faire un petit tour de table pour savoir un petit peu bah, ce que vous avez pensé au global de cet épisode. Et on va commencer par toi, Lino. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, au global, qui bah, du coup ne connaît pas les jeux, qui a découvert Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode 6 Moi, je l'ai vraiment adoré du, du début à la fin, même si ça a pris une tournure que je n'attendais pas du tout. Euh, c'est un de mes préférés aussi avec le 3. Euh, émotionnellement, c'est les, les plus forts. Et, euh, et j'ai beaucoup relié cet épisode 6 à l'épisode 1. Donc euh, en fait, ça fait une très belle bouclée. Euh, magnifique, euh, magnifique épisode. Ok, très bien. Euh, de ton côté, Axel, euh, qu'est-ce que tu en as pensé Alors attention, hein, tu as trois avis qui convergent. Pour nous, c'est le meilleur. Enfin, euh, l'un des meilleurs avec forcément. Euh, avec forcément euh, comment ça s'appelle euh, L'épisode euh, 3. Si tu n'es pas de notre, de notre avis, tu vas devoir quitter cela. Qu'est-ce que tu en as pensé, Axel bah je vais porter un fou et je vais dire que c'est un très mauvais épisode. Eh hey, euh, bah salut Axel C'était un plaisir. Ah, euh, non, non, c'est un très bon épisode quand euh, épisode 3, parce que c'est là où est-ce que je trouve que la série brille le plus, c'est vraiment quand ils s'éloignent le plus possible du jeu, tout en gardant euh... Alors, là où est-ce qu'ils ont vraiment l'alchimie parfaite entre adapté et euh, vraiment euh, carte blanche où est-ce qu'ils font ce mal quoi. Et en fait, là voilà. je trouve que c'était aussi très bien, surtout pour le développement de Joël, que j'ai trouvé euh, vraiment très très bon. En fait, on a vraiment le point A et le point B, c'est les mêmes. Hein. Le point de départ, l'affinité, c'est les mêmes. Et c'est vrai que ça change au milieu. Et c'est vrai que ça, sur ça, je trouve ça vraiment très cool. Bah, on, va, on va tout doucement rentrer dans le, dans le vif du sujet. Donc Parce que pour expliquer à Linou, effectivement, euh, bah nous, ça change complètement. Puisque dans le jeu, c'est pas trois mois plus tard, c'est juste quelques semaines plus tard. Et on est en automne. Effectivement, on est au Wyoming. Effectivement, euh, Joel et Ellie de d'un barrage hydraulique. Et en fait, c'est en voulant traverser le barrage hydraulique qu'ils tombe. Sur des personnes qui vont un peu les, les mettre en joue et qui vont... Et en fait la personne qui les met en joue en fait c'est même Tommy. Et c'est même Tommy qui va... Euh... Enfin non c'est un mec de Tommy mais Tommy est juste à côté et en reconnaissant la voix de Joel il va lui dire bah, je sais qui c'est c'est mon frère. Et c'est comme ça qu'il se retrouve. Donc il se retrouve au barrage et non à Jackson. Faut savoir que nous dans le premier The Last of Us on ne voit absolument pas la vie de Jackson. Euh, on la voit là toute toute fin en arrière plan. Euh, mais c'est vraiment en arrière-plan et donc du coup c'est vrai que pour nous c'était la première fois qu'on découvrait Jackson et c'est un copier-coller du Jackson que l'on pourra voir dans The Last of Us partie 2 puisque des événements nous mèneront euh, à Jackson sans vouloir trop en dire et sans vouloir spoiler donc c'est vrai que nous on a une introduction qui est complètement différente c'est à dire qu'on n'a pas Marlon, on n'a pas Florence, c'est complètement des nouveaux, des nouveaux personnages qui ont été introduits pour, euh, pour la série euh, donc du coup bah, je vais commencer avec Emma et, et Axel donc on va commencer avec toi Emma qui connaît par cœur le jeu qu'est-ce que tu as ressenti sur cette introduction euh, parce que moi c'était un peu l'ascenseur émotionnel, je me suis dit waouh ils nous font passer directement en hiver, ça veut dire qu'on n'a on pas l'automne, ça veut dire qu'on n'aura pas la scène du ranch c'est à dire que là les gars je sais qu'on était en retard par rapport au jeu mais là vous avez, vous avez déconné donc c'était un peu ascenseur émotionnel, qu'est ce que toi tu en as pensé Mais pareil je pensais qu'ils allaient skipper du coup toute la partie automne qui est pour moi hyper importante dans la trame du jeu et, euh, et après quand on fait la rencontre du, du couple de Florence et, euh, et Marlon euh cette partie là était, était hyper cool, les personnes sont hyper attachants ils m'ont fait rire, hein. voilà. mais euh, non franchement euh, satisfaite de ce changement euh, par rapport au jeu. Ok très bien, de ton, de ton côté Axel, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Alors c'est vrai qu'en début d'épisode j'ai trouvé que ça rushait beaucoup trop, euh, parce que là ça skip, quasiment, bah, ça skip une saison entière en fait, euh, donc un gros pont du jeu. Mais après, euh, dès qu'on a commencé à voir comment euh, euh, euh, il s'appelle, euh, le couple de vieux... Euh, Marlon et Florence. Florence. Marlon et Florence. Euh, voilà, c'est... Euh... Voilà, On va dire que, euh, quand ça marque trois ans plus tard, mon réflexe primaire, ça a été de rejeter ça, c'est normalement. Ouais. Et après, quand je les ai vus, je fais, ah, c'est bon, ils ont mis deux bons personnages, je les excuse. Ouais, et surtout, dans la conversation qui nous fait comprendre que finalement, ils n'ont toujours pas retrouvé Tommy, donc, qu'ils n'ont pas vraiment skippé l'automne, que, que c'est juste un changement oui. de, de saison. Okay. Euh, toi, Lino, qui, qui, qui n'a pas vu les jeux, qui ne qui, qui disait absolument pas, qu'est-ce que tu as pensé de cette petite introduction euh, dans la neige avec Marlon euh, et Florence euh, J'ai trouvé l'introduction vraiment euh, adorable. En fait, le, le couple est, euh, et a une belle alchimie entre, entre les deux. Et, euh, et ce que j'expliquais, c'est que euh, j'ai tout de suite été... Euh, euh, il enfin, y, y a un détail qui m'a tout de suite attrapé l'œil c'est la couleur rose qui, euh, que j'associe à Sarah et qui, est, et qui est visible dès les, dès les premières scènes Notra, notamment Florence qui est habillée en, en, en rose et il y a un plan où derrière Marlon il y a du rose aussi et en fait c'est euh, la seule couleur qui, qui apparaît vraiment euh, euh, qui se dénote en fait de la scène donc, euh, donc voilà, c'est donc vraiment scène un petit peu parlante pour moi et euh, vraiment très cool Ok, très bien. Euh, parce que du coup, pareil, on le dit, on voit l'œil de la cinéphile de, de Linou qui est, qui est une grande spécialiste du, du cinéma et qui voit une multitude de détails que même moi, je, je ne vois pas. Donc comme à chaque fois, dans, comme toutes les semaines, en fait, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour suivre Linou, Emma et Axel, pour suivre PlayStation Inside, mais aussi pour retrouver le thread de Linou puisque toutes les semaines, le thread est est incroyable euh, et Axel si tu veux inviter une nouvelle personne sur le live tu peux hein. <rire> euh, c'est avec plaisir euh, mais en tout cas du coup donc on a cette petite introduction qui euh, avec bah, bah, le, le petit Marlon qui nous pète l'ambiance qui nous, qui nous explique que Tommy est sans doute mort et que à l'ouest en fait le meilleur chemin pour aller à l'ouest bah, c'est à l'est en fait c'est de fuir donc euh, bon bah ça nous pète un petit peu l'ambiance en mode ok bah voilà mais bon c'est Joël et Ellie on les connaît. ils ont une mission un objectif un but et ils reculeront devant rien et donc là on assiste un nouveau euh, voyage, on a une petite faiblesse de Joël, pareil, que l'on n'a pas dans le jeu, où on voit que, euh, bon, je pense pas que c'est des signes de, de, de, de souffrance cardiaque, mais juste en fait non. trop d'émotions. en mode, là en fait il est et... peut-être en train de réagir que son frère est peut-être mort et qu'il mmh. a du mal à s'y tu veux réagir Axel Ouais c'est des crises de panique ça qu'il a, euh... c'est clairement des crises de panique. Ouais tu, tu sens, ouais, tu sens que là ça commence ouais. peut-être à faire beaucoup, à, ouais. à encaisser ah, ah, ah, et... En fait, le problème, c'est que je me suis sorti mal parce que c'est des crises de panique que j'ai déjà faites dans la réalité, en fait. Ok. Ah ok. <rire> donc, tu, tu es et bien passé euh... pour parler. Oh, ok, très bien. Donc voilà. Euh, c'est vrai que certains disaient, euh, comment ça, Joël il est cardiaque. Non, en fait, c'est, voilà, c'est ouais. vraiment, et ça arrive à deux fois dans l'épisode et à deux moments mmh. assez importants. Et donc là, on a, on a le voyage, le voyage où on continue à avoir du voyage. Alors, une des grosses déceptions, euh, je vais pas vous le cacher que moi, qui commence à vraiment me déranger dans cette série, c'est que on a l'impression que leur voyage, c'est un voyage de santé. Genre, euh, les mecs, ils sont pépères, euh, on y va, euh, on n'a mm. pas d'infectés, on n'a pas de, de claqueurs, on a trois pillards qui se battent en duel, et euh, moi, personnellement, ça, me, ça, ça commence à vraiment me poser des soucis, et je, comme je l'ai dit que j'ai vu la saison entière, ça me pose soucis. Parce que là, j'ai mm. pas trop l'impression d'être dans The Last of Us. The Last of Us, c'est quand même, comme on l'a dit, le thème, c'est l'espoir, mais c'est aussi il y a des enculés de partout. Hein, ils se font attaquer, donc on peut pas le faire autant que dans le jeu, parce que ça n'aurait aucun sens, mais il y a plein de scènes où il y a des infectés des claqueurs que là, on n'en a pas. Euh, là, jusqu'à maintenant, on a vu quand même deux, deux, un claqueur, et avec la scène du 5 où il y a la horde, mais un claqueur dans l'épisode 2. Euh, Est-ce que là, ça ne pose pas un petit peu de Qu'est-ce que tu en penses, toi, Emma mais Pas forcément, dans le sens où du coup, euh, en à la place de ça, on a, on voit vraiment l'évolution des, des personnages et c'est ce que j'aime voir dans The Last of Us finalement. Donc euh, c'est vrai, par contre, qu'il manque euh, certains combats qu'on qu aurait aimé plus découvrir dans la série. Mais euh, moi, on me met des scènes euh, dédiées Joël comme ça, qui apprennent à se découvrir comme ça. Euh, limite, je, dirais même jusqu'à dire, je préfère ces petites scènes euh, qu'à des grosses scènes euh, violentes et tout, tu vois. Au ok. Pour la série. Ok. Toi, t'en en penses quoi, Axel? Alors, moi, pour le coup, la structure de la série, justement, je m'étais fait la réflexion à l'épisode 5, ou 4 ou 5. Où je me suis dit que la structure est assez intéressante parce que euh, Last of Us, je m'attendais à ce que ce soit une série fil rouge, ou est ce que euh, vraiment ça soit toujours. Euh, ou est ce, qu -ce qu'en en fait, finalement, à la fin, ça ressemble à un, une série qui ressemblerait à un film de 9 heures. Mais en fait, c'est vraiment bien découpé parce qu'en fin de compte, chaque épisode a sa propre histoire interne, en fait. Mmh. Euh, et pour le coup moi c'est un procédé que j'apprécie vraiment beaucoup euh, dans, dans l'univers des séries et du coup moi je trouve que ça marche très bien avec Castafos. Ok, mais même si j'accepte et je comprends totalement les, les, les arguments, on a quand même l'impression que les infectés n'existent même plus quoi. Euh, mmh. Genre la fin de l'épisode à l'université du Colorado, on est censé voir un colosse, euh, plein de, de, même deux colosses je crois, et là on n'a rien quoi. Et je me suis dit, ils ont déjà fait des épisodes de 1h20, 1h30, euh, rajoutez-nous 10-15 minutes juste pour avoir une scène. Parce que là, quand même, euh, bon, les 2-3 affrontements avec, ben, on a eu même que les, la faction de, de Kansas City, je trouve quand même que ça, ça manque vraiment. Ça manque vraiment, et oh. on en reparlera avec l'épisode 7, 8, 9, mais pour moi, ça manque vraiment. Bon, Linou, je te pose pas trop la question parce que forcément, tu n'as pas vu le jeu, donc tu peux pas trop comparer, mais en tout cas. On a ce voyage qui pour moi ressemble un peu à une balade de santé, c'est-à-dire qu'on voilà, se permet même de pique-niquer à la belle étoile en plein air comme ça. Euh, bon, une scène qui est forcément sublime avec euh, les aurores boréales qui sont vertes, tu disais Linou dans, dans ton thread que vert c'est couleur de l'espoir, euh, et ce dialogue que je sais que Linou tu veux revenir dessus où justement ils comparent leur rêve et lui lui demande déjà qu est que, quel est le rêve de Joël qui lui dit que lui c'est d'avoir une petite ferme avec ses moutons et Lee lui fait comprendre que elle... C'est d'aller dans les étoiles. Alors, ça, ça fait plaisir parce que, effectivement, dans, dans The Last of Us Partie 1, c'est un peu plus tard, quand ils arrivent à l'université de Colorado, que Ellie lui dit J'ai toujours rêvé d'être astronaute. Euh, toi, Linou, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène, de ce petit voyage et de cette scène avec euh, justement euh, le, les rêves qui, qui sont en train de s'échanger euh, ben, J'ai trouvé cette scène vraiment euh, poétique, euh, une très belle, très belle scène. Et d'ailleurs, euh, en fait, Ellie lui dit euh, Qu'est-ce qu'on fera elle, euh, elle dit « on » euh, et donc j'ai trouvé ça… Euh, c est, c est, elle se projette en fait euh, avec lui et lui il, il la rembarre un peu en disant euh, « je » et puis finalement il lui dit « uh, dream of shape on the moon » donc euh, vraiment rassembler leurs leur deux rêves et donc potentiellement se, se projeter… Euh, par, bah, bah, par la suite et, euh, et c'est euh, un beau développement de, de, de Joël finalement parce qu'il s'ouvre et euh, il commence un petit peu à, sans vraiment trop le dire à utiliser le on et ouais je trouvais ça vraiment cool. Ok bah c'est vrai que on voit que Joël a toujours un peu de retenue alors que Ellie elle, elle se, se projette ca carrément euh, on... Emma, Axel vous avez envie de réagir sur cette scène, vous avez quelque chose à dire de particulier, vous avez kiffé pas kiffé Pour pas spoiler le second jeu je dirais rien mais euh... Ah t'as pensé la même chose que... quand, oui, quand il parle de que... la ferme. Ok ouais. Bien okay. Sûr, oh là là. Je me demandais si c'était uh, ok. Oh là là. Non, et là les qui les qui fait, fait... Qu'est-ce qu'il raconte? tu verras dans <rire> deux ans quand la partie 2 sortira en, oh. en, en, en saison <rire> je euh... crois que j'ai joué avant c'est pas possible <rire> <rire> ah bah, je te le souhaite je te le souhaite il faut et donc du coup et euh, eh ben on, on avance un petit peu dans ce voyage et là donc on arrive finalement sur la sur la vallée de la enfin sur la rivière de la mort euh, qui était donc euh, euh, décrite par Marlon et effectivement c'est relativement calme et là on trouve on tombe sur une patrouille à cheval euh, bon personnellement j'ai tout de suite découvert enfin compris que c'était euh, la patrouille de Jackson puisque euh, nous chez Naughty Dog Mag on a forcément suivi l'actualité de la série on a vu les leaks euh, qui montraient que la vie de Jackson avait été modélisée donc potentiellement qu'elle allait apparaître dans cette saison 1 mais surtout on avait découvert l'actrice de, de Marlène euh, de, de Maria pardon puisque pour expliquer à Linou dans la saison dans, dans le jeu Maria c'est donc bel et bien la, la femme de, de Tommy mais c'est une blanche euh, blonde et donc là ils ont changé l'actrice pour mettre une, une actrice noire euh, on va commencer par toi Emma est-ce que tu as tout de suite compris que c'était euh, la patrouille de Jackson ou pas Pas spécialement, tu vois, parce que quand l'épisode commence, euh, avant de savoir qu'on qu a affaire à Marlon, du coup, personnage qui n'est pas dans le jeu, je pensais de dos euh, voir euh, David. Mmh. Faut pas spoiler, je dis pas non plus, voilà, mais euh, je pensais que c'était un autre personnage. Et euh, du coup, euh, je pensais que c'était euh, les gens qui, qui entouraient Joël et Lee euh, étaient finalement euh, les hommes de David aussi, et euh, comme toi, en voyant en mariage, j'ai compris euh, directement. Ok, très bien. Toi, de ton côté, Axel, tu t as tout de suite capté que c'était la patrouille de Jackson, que c'était une autre faction, qu'est-ce que... Bon, une faction inédite, hein, puisque bah, on, mm. dès les premiers épisodes, on, enfin, dès les premières minutes, on voyait que l'épisode allait complètement différent du jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, Moi, pour coup, je m'attendais à ce que ce soit la patrouille de Jackson, vu que euh, Joël et Ellie dépassent le barrage et qu'ils ne prennent pas le temps d'y aller. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, bah, ils vont le rencontrer plus tard. Et surtout, j'ai compris assez vite qu'il y avait le trop... En fait, tu vois, ils étaient tellement en mauvaise posture, je me suis dit, il ne faut pas s'en tirer. Donc forcément, c'est soit ce gentil, soit la patrouille, ce, ils vont se faire euh, tuer par Tommy qui va venir les sauver. Mais je me suis dit, dans tous les cas, c'est à ce moment-là où est-ce qu'ils vont rencontrer... Euh... Parce que moi, ouais, je pas du tout au courant qu'ils euh, avaient pris une actrice euh, différente pour okay. Euh, Maria. Ok, d'accord. Toi, Linou, du coup, qui connaissais pas le jeu tout, quand tu as vu cette patrouille arriver et à nouveau jouer et dans la sauce, tu t'es dit qu'est-ce qui va se passer Ça y est, c'est les histoires à nouveau. Euh, c'était déjà beaucoup trop calme hein, pour pour être beau, donc euh, donc voilà. Euh, mais en fait, j'ai alors j'ai eu un petit un petit coup de de stress, mais euh, le regard de Maria m'a rassuré. Parce qu'elle le, re... enfin, elle les regardait et tu sentais que potentiellement elle savait peut-être qui c'était. Enfin, elle, elle laissait le, le doute planer. Par contre, il euh, y a un autre, euh, un autre, euh, un autre élément qui m'a un peu euh, tiqué, c'est euh, le close-up sur, euh, sur euh, le visage de, de, de, de Joël quand, euh, quand euh, le, le mec à cheval euh, a son flingue sur, sur, sur Ellie. Euh, tu as cette caméra qui, qui tremble un petit peu, vraiment ça se rapproche de Joël, et c'est en fait, un petit peu un presque copier-coller de, de l'épisode 1 lorsque Sarah se fait tirer dessus, et tu sais qu'il repense à ça à ce moment-là, euh, donc qu'il euh, donc associe potentiellement euh, Ellie à sa deuxième fille. Mm -hmm. euh, J'ai trouvé cet élément hyper hyper intéressant. Ok, c'est vrai que le parallèle hein, utilisé avec la couleur rose qui te rappelait Sarah dans l'épisode 1, donc c'est vrai que voilà, ça va être intéressant de voir le, le déno... enfin, le, la, la démonstration de Linou qui nous explique pourquoi en fait tout ce qui te fait penser à, à Sarah. Et, euh, et donc du coup bah, finalement on se rend compte que non, c'est bel et bien euh, la patrouille de Jackson. Et là donc on découvre Jackson. Donc Petite pour toi Linou, qu'est-ce que tu as pensé, parce que donc, du coup tu n'as pas fait ni The of Surface Partie 1 ni The La Surface Partie 2, donc bon, tu as découvert Jackson dans la série, qu'est-ce que ça t'a fait de voir la vie de Jackson euh, ce que j'expliquais, c'est que j'ai ouais, eu l'impression de voir un, un western euh, sous, sous la neige, donc j'ai pensé direct à, à Django de, de Tarantino. Euh, et euh, ce moment, c'est vraiment une, une bulle d'humanité, tu as l'impression que la vie est revenue à, à la normale, il y, y, y a des gens, tout le monde est content, euh, et puis euh, les retrouvailles avec, avec Tommy aussi qui font hyper plaisir, où tu vois... Euh, où tu vois bah, Joël qui, est, qui, qui a le visage ouvert, euh, qui montre ses émotions, qui pleure. Euh, donc euh, vraiment un beau moment de, de vie, en fait, tout simplement. Ok, très bien. Euh, C'est vrai que nous, euh, du coup, bah, les retrouvailles se font pas du tout pareil, hein, puisque euh, elles seront, elles sont, elles sont, je trouve qu'elles sont beaucoup plus marquantes et beaucoup plus euh, cool dans la série. Ouais. Je, voilà, je, mmh. Moi aussi, ça m'a mis les petits frissons. Même là, j'ai parle les frissons en mode Pedro Pascal, mmh. le jeu d'acteur de Pedro Pascal. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Emma, justement, du coup, bah, de de voir la ville de Jackson, parce que nous, justement, en tant que joueurs, ça a une signification particulière de voir Jackson. Qu'est-ce que tu en as pensé J'ai redouté la question, en fait. J'ai vu la ville, mais j'ai... Dieu sait que The Last of Us 2, c'est... Euh... Voilà. Bref, alors là, j'ai découvert la, la ville du coup dans la série, mais regardez-moi crier, quoi. C'est vraiment ah euh, les larmes d'un coup. Je me suis dit, mais qu'est-ce Et la rencontre aussi, on va on va découvrir ce qu'il y a dedans et tout dans la série là j'étais des... waouh wow. moi j'étais assez bluffé que... par par la... enfin c'est une reproduction hyper fidèle ouais. c'est incroyable ah ouais. les ouf. écuries les écuries la grande allée la grande salle enfin tout est là quoi c'est le travail le travail et tout a été fabriqué euh, pour la série je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable, oui. c'est-à-dire qu'avant c'était un terrain vague, il n'y avait rien, et ils ont bâti Jackson pour la série, c'est complètement dingue, euh, qu'est-ce que oui. tu as pensé des, bah, de, des retrouvailles Joël et, et, et Tommy ah, ça, ça marche très très bien, la, la position de Jackson est, euh, est vraiment incroyable, je m'attendais même à voir euh, Gustavo euh, Santolala ouais. euh, sous un penche en train de jouer du banjo comme dans le jeu, nice. euh, comme dans la partie 2, je m'attendais à voir ça. Donc bon, Pour expliquer à Linou, fait... Gustavo c'est le, le, celui qui fait les musiques de, du jeu oui. et de la série, et en fait ils ont fait un, un bel easter egg dans, dans le jeu parce qu'à euh, un moment quand on va dans la vie de Jackson, euh, à un endroit de la ville de Jackson, tu peux te retrouver, en fait, ils ont modélisé Gustavo, qui est en train de jouer bah, du banjo la musique de The Last of Us dans un petit coin de... excellent Donc euh, c'est vrai que ça aurait pu bien. être sympa, ça aurait pu Trop être bien. sympa. Ouais. Euh... Mais juste pour revenir sur les retrouvailles de, de Joël ouais. et Tommy, moi aussi je trouve vraiment qu'elles sont beaucoup plus marquantes et plus euh... ouais. bah plus ouais. dans le jeu, pour le coup. Ouais. En, en, en fait, on est vraiment dans, dans la logique de Joël, euh, et beaucoup moins... Euh pas robotique mais euh... humain on il est plus humain, humain ouais. ouais ça humain humain voilà ouais. il, il avait dit un Craig Mazin et Ned Ruckman avait dit que euh, il... en fait ils trouvaient que c'était too much dans le jeu en mode vraiment le mec euh, putain j'ai aucun sentiment j'ai aucun rien et tout et euh, ils avaient envie alors est-ce que certains trouveront que bah, du coup ça fait un peu too much dans la série qu'il a peut-être pas le bon juste milieu mais c'est vrai que voilà je pense qu'on on a tous un peu le même mood qu'on a, on est tous très très humain et que effectivement nous on aime beaucoup ça euh, tu voulais réagir mmh. les nous? Regard d'Eli, le regard ouais. d'Eli, il est très très très parlant à ce moment-là parce que tu te dis qu'elle devrait être heureuse pour, pour lui. Et finalement, euh, tu vois que là, il y a ces insécurités qui commencent à ressortir parce que bah, elle, elle a une peur, c'est d'être euh, abandonnée, d'être seule. Et là, je pense que ça va très vite dans sa tête et qu'elle se, elle doit se dire, euh, bah ça y est, il a retrouvé son, son frère, il, il va, il va m'abandonner maintenant. Il a vraiment, tu sens la peur dans, dans ses yeux. Elle n'est pas, elle est pas tranquille. Tu le vois, tu le vois quand elle est sur son cheval, effectivement. Même, même Maria n'a oui. pas, euh, n'a pas l'air très heureuse. On se dit, mais pourquoi oui. On apprendra ça un petit peu plus tard. Après, euh, donc du coup, bah il y a ces retrouvailles, il y a cette scène du repas où euh, voilà on voit que Joël veut, veut, que, veut que Ellie soit bien élevée et que bon Ellie c'est Ellie. Euh, puis il y a Joël qui apprend que, que son petit frère euh, est, est marié et là c'est Ellie qui dit euh, « Bah vas-y bah, Joël dis félicitations ». Moi je trouve cette scène oui. formidable, vous en avez pensé quoi Iman t'en as pensé quoi Toute la scène du repas elle est ouf. Ok. On, on, on voit que Ellie elle est, en fait on dirait la mère de Joël. Genre... Leur relation commence à vraiment petit, être... Vraiment voilà, on voit que leur relation commence vraiment à, à, à être proche. Même sentiment, Linou, la scène du repas, t'as aimé Ouais, j'ai ai adoré cette scène parce que t'as vraiment un petit combat de coq entre, entre Ellie et, et, et Joël. Et, et tu vois, c'est très métaphorique encore une fois, mais quand Ellie parlait de... Euh, j'ai oublié son nom maintenant. L'astronaute euh, euh, qu'elle avait pour... Je l'ai entendu, je l'ai, en mais d'un nom... coup, j'ai un trop. Je l'ai ouais, je, je, je, je je, je aussi. Elle parle de Buzz de Armstrong ah. et de... Euh... Oui, cette femme ah. qui, a, qui a tellement contribué à, à l'histoire de l'astronomie euh, euh, et de, de la de la conquête euh, de la course à l'espace aux, aux États-Unis. Enfin bref, et en fait cette personne était vraiment l'interface euh, qui faisait que euh, les missions entre elles communiquaient. Donc c'était vraiment cette, elle était euh, voilà c'était le pilier entre les missions. Et pour moi c'est tellement métaphorique, mais encore une fois, euh, euh, Elise c'est ce, ce point d'ancrage entre entre le monde et, et, euh, et Joël, et en fait, elle le, elle le pousse à bah, bah, féliciter, en fait. Euh, tu vois, c'est elle qui le pousse à, à être plus humain et à dire des choses euh, totalement normales dans la vie, euh, dans la vie euh, normale, quoi. C'est juste féliciter parce qu'ils sont mariés, euh, voilà. Et donc, j'ai trouvé ça cool parce que même si elle, elle attend d'apprendre de lui euh, des choses techniques, la chasse, siffler, etc., ben elle, elle lui apprend aussi à être plus être encore plus humain, donc euh, voilà. ça ça c'est terriblement vrai, surtout dans le jeu, hein, surtout dans le jeu. Tu vas parler Axel, cette scène du, du repas Ah j'ai beaucoup aimé, euh, surtout la relation, en plus dans le jeu c'est comme ça, la relation entre Ellie et Maria, qui est à la fois euh, dans la confrontation, euh, mais dans une confrontation euh, bienveillante entre guillemets. Mmh. Dans le jeu pas autant, dans le jeu au contraire et, euh... Maria est très, très mmh. maman en poule. Euh, on sent que dans le jeu, ouais, Maria vrai, a un peu de retenue sur Joël, parce que je pense qu'elle ouais. sait qui c'est, qu'elle connaît son passé. Ouais. Mais pour, pour Ellie, elle est tout de suite très... Euh, et là, c'est plutôt Ellie qui est très rancunière, en fait, de, euh, ouais. finalement. Il y a cette fameuse, ce fameux easter egg, parce qu on qu'on ne sait pas vraiment si c'en est un. Donc là, Linou ne pourra pas ouais. savoir, mais il y a la fille qui regarde Ellie. Euh, mmh. Et en fait, il y en a beaucoup de personnes qui parlent d'une Dina, parce en fait, ce serait un personnage de The Last of Us Partie 2. Et donc forcément, on okay. se dit, est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle euh, on va pas s'attarder là-dessus, mais Emma, tu penses que c'est elle ou pas Ok, ouais. Axel aussi Oui, je pense, oui. Ok, bon, on verra bah, à nouveau hein, dans deux ans pour la, partie deux, pour la saison 2. Euh, et donc du coup, bah, après on continue, et là donc, on va avoir une première conversation. Alors ah. déjà leaster de malade, euh, le poulain paillette. Ah mais celui-là ouais. aussi, incroyable, on m'a perdu ouais. cet épisode. <rire> J'ai laissé, euh, non, non prend une vidéo, rendez-moi mon âme, c'est pas possible. En fait, alors, pour ah, expliquer vraiment... à Linou en fait, Payette, c'est le cheval d'Elie dans The Last of Us Partie 2. Et donc okay. là, juste d'avoir la référence et tout, tu te dis non mais voilà. non mais En fait, on va essayer d'en dire le moins possible. Mais en fait, il y a énormément de références à The Last of Us Partie 2 dans cet épisode-là. Et donc c'est vrai que du coup, mm. on n'a pas envie de trop spoiler, etc. Mais c'est vrai que... Et moi, j'ai mon cerveau qui travaille à blanc parce qu'il y a plein de petits trucs que j'ai notés. Ouais. qui annonce, je pense, des choses pour la suite et des trucs que j'ai notés assez négatifs et qui, et qui me font très très peur. Notamment, on en reparlera après, mais un truc que Maria dit à, à Ellie, je suis pas tranquille. Eh bah, tu, tu nous diras à ce moment-là, comme ça on, on, ouais. on verra, ça mmh. peut être intéressant. Mais du coup, voilà, donc, mmh. les, ils sont aux écuries, il euh, y a les moutons, donc faut, euh, Ellie qui dit, Joel, hey, tes moutons sont là. Et après, donc, du coup, mmh. Maria et Ellie partent de leur côté et Joel et Tommy. Donc il faut savoir que dans le jeu, euh, Joel et Tommy n'ont qu'une seule conversation. Une seule conversation, okay. là il va en avoir deux. Une première, ouais. bon, qui ne se passe pas très bien. En même temps on peut comprendre. Euh, Joël qui apprend que son petit frère va être papa, etc. Pareil, est-ce que... Alors là, là je, je compte sur Emma et Axel. Il y a bien une, une allusion à un enfant de, de Tommy dans The Last of Us partie 1 ou partie 2, non C'est dans une conversation optionnelle ou dans, la, dans une cinématique Dans la optionnelle je pense. Optionnelle ça me dit, ça me dit un truc. Ça me ça me vers oui. quelque chose mais voilà, je pas exactement et, et moi oh, me... ouais, c'est pareil parce que c'est dans... fou, hein, mais, euh... dans ouais, la tôt, un, mais dans The Last of partie 1 partie c'est sûr et certain Tommy ne va pas être papa Tommy ne va pas être papa il n'en parle pas à Joel etc donc dans The, The Last of Us partie 1 c'est quasiment certain le jeu je l'ai fait 10 ou 11 fois ça me dit rien par contre il me semble qu'il y a une allusion dans un dans un alors peut-être dans la partie 1 mais je pense dans la partie 2 où il y a une allusion dans un dans une dans un document à lire ou dans une conversation optionnelle qui pourrait nous faire comprendre que du moins maria en tout cas aurait peut-être perdu un enfant ou quoi que ce soit et du coup voilà c'est pas très clair faudra que je refasse le jeu et tout mais ça sur ça c'est pas très clair mais en tout cas gros changement c'est que dans le jeu il n'y a qu'une seule conversation où joël explique directement à tommy euh, bah que bah que tout simplement euh, euh, tout simplement euh, ellie est immunisé euh, que lui ne se sent pas de l'armée jusqu'au luciole que Tommy était une ancienne Luciole, qui sait où, il, où ils sont, que c'est ses potes, et qu'il faut qu'il emmène, qu'il met la région. Tommy refuse, et là, ça monte d'un camp, puisque quand même, Joël va pousser son frère contre mur, euh, avec un dialogue que j'aime beaucoup, et qui lui dit, je t'emmène le salut de l'humanité, et tu joues au petit frère capricieux, et là, Tommy, qui <rire> se rebelle un peu contre son frère, en mode, écoute, là, t'es pas à Boston, ici, tu relèves encore une fois la main sur moi, ça va très mal se passer, enfin, une relation ouais. très conflictuelle entre les deux frères, et le barrage est attaqué, donc ils n'ont pas la fin de la, de la conversation et donc euh, voilà comment ça se passe là dans la série c'est différent première conversation autour d'un bar autour d'un whisky Tommy qui apprend à son frère qui va être papa Joël qui le vit très mal qui sort euh, de manière un peu violente parce que bon Tommy lui balance quand même quelque chose de pas très cool euh, en disant que bon c'est pas parce que toi, ta vie s'est arrêtée que la vie de ton frère doit s'arrêter et là Joël qui sort et qui voit littéralement Sarah voilà une scène encore très poignante qu'est-ce que t'en mmh. as pensé toi Linou euh, bah déjà, j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu de jalousie euh, de Joël envers euh, son frère. Pas euh, jalousie, donc, mais envieux. Oh... Hein peut-être pas jaloux, mais peut-être envieux. Envieux, ouais, peut-être envieux. Et, euh, et oui, cette scène où il où voit Sarah, encore une fois, c'est toujours cette ligne directive de cet épisode-là. Et en fait, l'épisode. Euh, tu vois, je, je, je l'associe vraiment euh, à, à une étape du, du deuil euh, et j'ai l'impression qu'il est dans... Il, ça y est, il se confronte à l'acceptation euh, de, de quelque chose, de la mort de Sarah, de, de son attachement pour Ellie, etc. Et, euh, et en fait, il se tient le cœur. Et pour moi, c'est... Tu vois, parce que c'est vrai que... Moi aussi j'ai fait beaucoup de crises d'angoisse et je sais que quand tu as des crises d'angoisse c'est que c'est une peur qui, qui est ancrée en, en toi et ouais. qui, qui parle. Et là pour le coup c'est, tu vois, à chaque fois qu'il fait une crise d'angoisse c'est parce qu'il pense à un truc potentiellement à perdre Ellie etc. Et pour moi c'est tout, tout est retranscrit euh, comme ça quoi. Ok, très bien. Toi t'en as pensé quoi de cette scène, Emma Mais ben, toutes les crises Joël, voilà, ça peut aussi penser à, euh, au deuxième jeu mais voilà, bah, voilà ouais moi ça fait penser à si Axel et Trois Crises vous avez un peu le... de quoi je parlais mm -hmm. mais moi ça m'a fait surtout penser à ça et puis euh, lorsqu'il voit euh, lorsqu'il voit la chevelure là de, de, de la femme qui lui fait penser à Sarah à sa fille Sarah c'est euh... mm. le jeu d'acteur s'il vous plaît enfin mm, toi es là t'es là en mode oh. Ah. Mmh. Jo Joël mais... Et d'ailleurs, on n'a rien sur la... Moi, ça m'a fait penser à ça. On n'a aucune... Enfin, moi, je n'ai aucune information sur la mère de Sarah. Sur euh, l'ancienne femme de... On rien plus, coup, ouais. de De Joël. Vous non plus Non. Non, ça n'a jamais été abordé, je crois, dans ça ça jamais... Ouais, du coup, ça m'a rappelé mmh. ça. Je me suis dit, mais est-ce est est qu'elle est, qu est morte Est-ce qu'elle est dans le tableau -ce que... Non, voilà. c'est vrai qu'on n'a jamais eu. Et toi, Axel, tu en penses quoi de cette scène bah, Déjà, la première conversation, puis la scène... Euh, où il voit justement euh, sa fille qu'est ce que tu en qu'est ce que tu en penses c'est d'ailleurs pareil hein. ah, on, alors c'est peut-être après un peu plus c'est un peu plus tard où on voit Sarah. Mais là c'est vraiment il, il imagine qu'est ce que tu qu'est ce qu'on a pensé euh, bah, j'ai beaucoup aimé parce que je pense c'est encore c'est on voit un Joël beaucoup plus euh, parce que dans le jeu justement tu comprends qu'il avait l'habitude de rappeler tommy et tout ça et euh, là tu comprends que le rapport de force entre joël et tommy est totalement différent et euh, le, le... Moi, la manière dont je l'ai vu, la crise de panique, euh, c'est de manière un peu plus irrationnelle, dans le sens où est-ce que j'ai l'impression que plus il se reconnecte avec son humanité et plus il panique. Euh, c'est comme si, à ce moment-là, là, quand il voit la, la femme avec la même chevelure que Sarah, en fait, c'est la barrière qui est en train de s'effondrer, où est-ce qu'il a plus le choix de se reconnecter avec son humanité, en fait. Parce que sinon, il pourra pas avancer. C'est pas faux, c'est une belle, ouais, belle métaphore. C'est comme ça que... Ouais. Après, c'est de manière irrationnelle que je vois ça, hein, parce que de manière rationnelle, c'est... Voilà, euh, il a encore le deuil de sa fille, et, et il, voit, euh, il vient de s'engueuler avec son frère, son frère euh, il, va, il apprend qu'il va, euh, va être un oncle. Euh, qu'il a encore du coup une personne en plus à craindre de perdre, tu vois. Il y a aussi ça qui se rajoute. Ouais, mmh. ah, je, je vois, euh, je vois, ok. Donc euh, voilà il y, y, y, y a aussi ça. Premier, euh, donc premier échange qui après switch sur euh, bah, ce qui se passe du côté de, de Maria et Ellie. Et là pareil tout ça on, on, on, on l'a pas dans le, dans le jeu donc on voit quand même à son proche, elle lui coupe les cheveux. C'est là que Ellie apprend euh, que, Sarah avait, euh, que, que Joël avait une fille. Euh, là il faut savoir que dans le jeu elle l'apprend parce que Maria lui donne euh, non lui en parle mais nous on le voit pas. Elle lui en parle mais on le voit pas et euh, à un moment en fait dans la conversation entre Joël et Tommy, Tommy lui ressort la photo de Joël et Sarah qu'on voit au tout début du jeu. Et il lui ressort là en mode bah, l'année dernière je suis retourné chez nous au Texas, euh, dans notre ancienne maison, j'ai récupéré ça, et Joël refuse de la prendre. Il refuse okay. de prendre la photo de sa fille. Et là c'est vrai que, encore une fois, bah, je l'avais dit là dans l'épisode 1, pour le débat de épisode 1, que je regrettais qu'il n'y ait pas cette photo. Je l'avais redit dans l'épisode 5 je crois, quand... Bah, quand on parlait du foot, et là, je le redis, ouais. j'aurais aimé que cette photo soit là. J'aurais aimé, ouais. mais, mais c'est dommage. Et donc, du coup, c'est vrai que Ellie apprend que Joël avait une fille, etc. Ils se font couper les cheveux. Puis, il y a la scène du cinéma euh, qui déroule dans la fameuse salle euh, importante de Jackson. Qu'est-ce que vous avez pensé de tout cela On va commencer avec toi, Linou. Qu'est-ce que tu as pensé de tout ce moment, en fait, quand justement Ellie apprend que Joël était papa, euh, ces moments de, de, de connexion avec Maria, etc. Qu'est-ce que tu en as pensé euh... Alors, on en vient à, à, à, à, une, à une phrase de Maria qui m'a vraiment fait très peur. C'est elle, elle dit à elle dit à Ellie, fais attention à qui tu fais confiance. C'est souvent ceux à qui on fait confiance qui nous trahissent. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, oh, le, le, le, le, qui qui va. Enfin, je, je sens qu'il y a une trahison qui va arriver là de quelque part. Du coup, ça m'a ça m'a un petit peu effrayé. Donc voilà, je me garde ça pour pour la suite. Alors, je le retiens je, bien. Je veux juste te Et, dire euh, que sinon, tu as vu juste. Euh, Comment je peux juste te dire que tu as sans doute vu juste mais peut-être pas pour les raisons que toi tu... Moi en tout cas c'est vrai okay. que cette phrase, euh, je ne sais pas si euh, Emma et Axel, cette phrase m'a aussi interlocuté mais pour quelque chose qui peut potentiellement se passer dans The Last of Us Partie 2. Mm. Je vous dirai après Emma et, et Axel parce que ouais. euh, <rire> voilà mais, mais voilà. Moi j'ai pensé à Tommy en fait. J'ai okay. pensé à Tommy, voilà. Donc, euh, je me suis fait tout un, tout un scénario avec Tommy, Ellie, euh, euh, euh, le fait que, je sais pas, qu'ils disent à quelqu'un qu'elle est, euh, qu est euh, immunisée, etc. Enfin bon, bref, je me suis fait tout un monde. Voilà. Et, euh, mais sinon, cette scène, elle est, euh, elle, est, elle est vraiment cool, parce que finalement, tu n'as jamais vu euh, Ellie avec euh, une figure maternelle. Tu avais Tess, qui était plutôt une figure de grande sœur. Et là, tu as l'impression que c'est un moment mère-fille et ça fait, ça fait du bien pour Ellie. Elle mérite parce que c'est tellement une, enfin, c'est un, un amour, cette fille, même si elle est euh, piquante, etc. Es, donc, euh, donc tu es, es content pour, pour elle. Et, euh, et puis, le fait qu'elle bah, voit pour la première fois euh, Sarah et qu'elle entend le prénom de Sarah, euh, c'est quand même un point phare euh, de, la, de sa relation avec, euh, avec Joël. Donc, euh, hyper intéressant ce moment. Ok. Emma, ton ressenti là-dessus sur cette scène moi ça m'a fait super plaisir parce que même dans les jeux j'ai toujours vu en fait Maria comme étant la, la tata spirituelle d'Elie. Et euh, là le fait que dans la série il y a beaucoup plus de scènes exploitées avec ces deux personnages, j'étais trop contente. Ok. Euh... Axel pareil, est-ce que tu as un truc à dire sur cette scène là ah, Rien à rajouter de plus que ce qu'a dit euh, Emma et Alineau. Ok très bien. Euh, après donc on a la scène du cinéma où là... Euh... Euh, Ellie se rend compte que Joël n'est pas là, que Tommy s'en va, et effectivement Tommy on lui apprend que Joël est en train de, de se préparer, il va retrouver son frère, et là on a la conversation, qui là par contre est à des années-lumière de ce qu'on a dans le jeu, parce que dans le jeu finalement, comme je t'ai dit nous on n'a pas plus de conversation que ça. Euh, finalement, l'attaque la, la, la, la, le, le, se termine, et ce que l'on a c'est simplement euh, des hommes de Tommy qui viennent dire euh, bah écoute on a un problème, euh, Ellie s'est enfui euh, et donc en fait Ellie a pris un cheval et s'est enfui du, du barrage. Et là donc euh, on a une deuxième conversation que Ellie va entendre et donc euh, là Joël se livre à son frère, il lui explique que Ellie est immunisé, il lui explique que tout simplement il est plus à la hauteur, qu'il est vieux, qu'il est à moitié sourd, euh, que c'est à cause de lui si Ellie a dû tirer sur quelqu'un et que si ça continue euh, en fait tout simplement... Euh ben, elle va mourir par, par sa faute. Donc effectivement, comme disait Axel, là on a un Joël qui est beaucoup plus humain en fait, euh, avec là encore un jeu d'acteur de Pedro Pascal qui, qui est formidable. Euh, ben, on va commencer par, par là les, les gamers. Euh, Emma avec toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette scène et de cette nouvelle facette de Joël Alors avant de revenir sur cette scène masterclass, je veux juste revenir sur la scène du cinéma. Ouais. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai... En fait le, le plan qu'on a sur Ellie, tous les enfants autour d'elle, ils semblent être captivés par le, par le film. Je sais pas si... Enfin, moi, perso, j'ai vu, vu ça un petit peu. Ellie, elle, elle regarde pas le film, c'est pas qu'elle s'en fout, mais elle est captivée par autre chose. Et moi, j'ai compris ça en, un petit peu en mode, bah, en fait, Ellie, elle, elle a jamais eu vraiment... Même elle a toujours pas d'enfance normale. Elle se trouve plus mature que les autres et tout. Tous les enfants sont captivés. Et elle, tu la vois, elle, elle suit pas du tout le film. Et elle, elle tracasse, c'est pas faux. Trouver ce, ce petit truc ouais. sympa. Et pour la scène du coup de Joël et Tommy, incroyable. Enfin, Joël là, euh, l'acting je pense à son paroxysme juste. Ah, là a, là la Pedro, pensée, Pascal, se... euh, Pedro Pascal il a fait fermer quelques bouches de ceux qui n'étaient pas encore convaincus. Je... Mais moi franchement je ne m'attendais pas. Je me suis dit euh, voilà, les... autant l'acting et même les dialogues. Hein. Là encore bravo au ouais. scénariste parce que les, les dialogues, les, les mots sont... Ça fait froid dans le dos, t'en as pensé quoi toi Axel Oh la, la scène est juste incroyable, j'en pleuré. Mais ce qu'il faut savoir c'est quoi, Pétron Pascal, euh, je l'avais découvert dans, comme beaucoup de personnes dans Game of Thrones. Et euh, attention, je spoile Game of Thrones. Euh, la mort de à ce moment-là j'ai raté de regarder Game of Thrones, ça m'avait dégoûté. Sa mort m'avait dégoûté, j'ai arrêté de... <rire> Game of Thrones à partir de ce moment-là. Parce que j'ai adoré le personnage de Pétron Pascal et son acting. Et là je retrouve dans cette scène-là pourquoi j'avais aimé le personnage d'Auberyn dans Game of Thrones. Et quand il dit j'échoue même dans mes rêves, ah mais ça m'a fait pleurer, moi. Je trouve que ce Joel beaucoup plus vulnérable, c'est incroyable. Entre le l'acting et effectivement, les dialogues, j'échoue dans mes rêves, quand j'ai vu ça, je fais putain, tu te prends ça bien en disant, putain, c'est dur quoi, c'est dur. Linou, qu'est-ce que tu en as pensé euh, cette, cette scène, elle est... il y a tellement de choses à dire dessus, mais déjà, j'ai envie de féliciter les showrunners parce que ce qui est très fort, c'est que c'est une fiction, mais il nous renvoie à à notre propre psychologie, tu vois, euh, ça te ça te rappelle toi-même tes peurs, tes peurs de, de l'échec, tes peurs de l'abandon, te, tes, tes peurs de perdre euh, tes figures, enfin euh, tes parents, tes, tes proches, tes potes, etc. Euh, et du coup, tu peux que t'identifier parce que, comme dit, c'est pour moi The Last of Us, et cette scène en particulier, c'est un miroir de, de, de toi-même. Et, euh, et en plus, tu ajoutes à ça l'acting de Pedro Pascal, qui est juste incroyable. et Tu as l'impression de le redécouvrir, parce que là, ça y est, il, il, il fait face à ses, à, ses, à ses démons, à ses, à ses peurs, et euh, aussi bien qu'il qu rêve, et il dit quelque chose, et il dit, euh, il dit un truc euh, du style euh, « je la perds encore, encore et encore ». Et donc euh, là, tu comprends que vraiment, euh, il a juste peur d'échouer, il a peur qu'à cause, cause de lui, euh, Ellie, ben, il lui arrive quelque chose. Et, euh, et donc euh, il préfère la mettre entre les mains de, de Tommy et je pense pas que c'est par gaieté de cœur, c'est pas pour s'en débarrasser comme ça mais c'est parce qu'il il tient vraiment à elle et qu'il veut pas qu'il lui arrive quelque chose donc euh, pff, ouais il y a des larmes quoi. Grosse, grosse scène et effectivement bah, on, ouais. on comprend. Oui euh, Axel Alors en plus de ça ce que je voulais dire c'est que euh, je pense que ça doit très bien marcher sur les nouveaux spectateurs euh, comme nous. mais aussi nous on a connu Joël à travers les jeux donc euh, même s'il y a des différences entre les jeux et la série on a toujours l'image du Joel euh, euh, ultra fort, euh, incassable et tout ça. Et de le voir se montrer comme ça, je pense qu'on se prend euh, Même pour lui, une claque aussi forte que ce que doit se prendre Tommy dans la tête en fait. Mm. Parce qu'au euh, bout d'un moment, en fait, la relation qu'on développe avec les, les personnages de fiction, c'est presque la relation euh, d'ami à ami en fait. Mm. Totalement. Et euh, mm. je, je pense que en enfin, tant que euh, spectateur, on est presque à la place de Tommy. Parce que euh, imaginez euh, votre grand frère qui vous dit ça, ah, ça fout un coup dans la gueule quoi. Ouais. Tu vois, je pense que là c'est vraiment on est à la place de Tommy quand, quand Joël le dit ça. Quand, et d'ailleurs Tommy c'est là qui peut, il, il peut même pas refuser en fait, il va, il, oh. il va céder, il va, il va accepter le, le job. Et donc du coup on comprend que Ellie euh, euh, bah, entend un morceau de la conversation. Et donc dans le jeu en fait, elle a entendu la, la conversation avant l'attaque des, des pillards. Et en fait du coup pendant pendant l'attaque des pillards, elle, elle en profite pour prendre un cheval et s'enfuir. Donc du coup Joël et Tommy euh, vont prendre un cheval pour repartir sur ses, sur ses traces et en fait ils vont la retrouver dans un ranch perdu un petit peu euh, en dehors d'une forêt donc entre temps on tombe sur pas mal de, de pillards qu'on va devoir affronter et donc on tombe sur ce ranch et là Joël euh, eh ben, euh, va retrouver Ellie euh, qu'il retrouve dans cette chambre, chambre qui a été refaite à l'identique euh, dans la série donc euh, là les détails sont incroyables. Et il va la sermonner, en, euh, en mode, non mais est-ce que tu te rends compte un petit peu euh, ce que tu représentes pour t'enfuir comme ça, etc. Et il faut savoir que, bon j'ai préféré quand même la scène du jeu, qui est pour moi le jeu d'acteur est au-dessus, euh, et les mots sont plus durs parce que du coup il le, le, y a une partie de la scène où c'est exactement les mêmes dialogues, euh, mais il y a une partie de la scène qui n'est pas les mêmes ou euh, comment c'est amené notamment Et c'est beaucoup plus intense dans le jeu Notamment avec la musique La musique est beaucoup plus marquante Et là je regrette vraiment qu'il n'y ait pas la musique Et donc il lui dit Est-ce que, tu, est que, tu, est que tu, tu te rends compte de ce que tu représentes etc Et là le dialogue enchaîne avec Ellie qui dit Est-ce qu'il pensait vraiment qu'à ça Quel homme mettre avec quel jean euh, Au garçon machin et Joël lui fait. Euh, non, c'est là qu'il lui fait tu, tu, sais, tu sais ce que tu représentes, etc. Et euh, là, elle lui dit Bah écoute, si t'étais si censé euh, m'abandonner, machin, je, je connais pas exactement le dialogue, mais on arrive là. Et par contre, le moment où elle dit Toutes les personnes que j'ai toujours aimé ou sont toutes mortes m'ont abandonné, il faut que c'est beaucoup plus puissant dans le jeu, même si l'acting le, le, de Bella Ramsey est très bien, etc. Mais voilà, qu'est-ce que. Bah du coup, on va commencer par Linou. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette scène, Linou euh, J'ai des frissons là, rien que, rien que d'y penser. Déjà la chambre, encore une fois, ça m'a rappelé la chambre de Sarah. C'est mm -hmm. pas la même, hein, mais as cette colorimétrie, cette palette de couleurs qui rappelle encore une fois Sarah. Donc euh, là, euh, voilà. Et en fait, ce moment où, euh, où elle lui dit euh, « euh, Do you care about me ?» et il lui répond « Of course I do », c'est la première fois qu'il le dit qu'il le, qu le prononce et qu'en gros, il lui dit bah oui, je, je tiens à toi, euh, traduction, je t'aime et donc euh, et en fait, j'ai dit enfin, putain, c'est, il était temps. Mais nous que, dans le jeu, dans le jeu, dans le jeu, il lui dit absolument pas ça, ça il lui dit juste, euh, il lui ah, dit bah, aucun, ouais. aucune affection tu vois, dans le jeu. Donc déjà, ça aussi, c'est un changement. Okay. Ouais. bah du coup bah je regrette pas du tout parce que même si j'ai pas joué au jeu je je suis je, j'étais trop contente en fait de, de le voir avouer ses, son, son amour paternel pour pour pour elle et euh, mais il se referme quand même rapidement parce que du coup euh, c'est quand elle lui dit oui euh, tous ceux que tous ces tous ceux que j'ai aimés, m'ont soit abandonné soit sont, sont morts déjà bon là tu as ton cœur qui se déchire pour elle et puis bah lui qui fait qui refait une thèse numéro 2 en lui disant euh, bah écoute, t'es pas ma fille, euh, allez, ciao. Mmh. Et c'est un petit peu, tu sais, quand Tess, elle meurt, euh, il lui dit pas non plus euh, salut. Et ce moment, tu te dis quand même, t'es foiré. Enfin, prends-la dans tes bras. Parce que moi, j'ai vraiment cru, quand elle, quand elle s'avance vers lui et qu'elle lui dit, euh, je suis désolée euh, par rapport à Sarah, il lui dit non, et elle continue. Et en fait, elle s'avance vers lui. Et je me suis dit, mais elle va, elle va faire quoi elle va, lui prendre, elle va le prendre dans ses bras Bon, évidemment que non. J'y ai cru un peu, mais c'est froid quand même mais là, c est, c est dans, le, dans le jeu, c'est 10 fois plus froid. Vraiment. C'est-à-dire que ah ouais. euh, Jack quand elle lui dit je suis pas elle, tu sais, euh, tu vois que Joël, c'est la seule fois dans le jeu où tu le vois ému, et il lui dit quoi, oui. et il lui fait euh, ça, euh, Maria dit et là tout de suite il fait, Ellie non, non, tu t'aventures sur oui. un terrain miné, et, et, hum. et, et il est beaucoup plus, la scène, et c'est pour ça, j'ai préféré la scène du jeu le, de large. Je trouve que ouais. l'acting, le dialogue, etc. Même si là c'était quand même bien fait sur les... Mais il manque, il manque des choses. T'en as pensé quoi toi Emma Là, dans, dans le jeu, la scène est vachement plus glaçante. Mmh. Vachement plus... Euh, euh, c'est comme ça. Alors, en fait dans le jeu, c'est par ascenseur émotionnel où tu commences à voir Joel tout doucement qui, qui, qui, qui, qui, qui s'attendrit et tu te dis « Ah ben bah, en fait il commence à s'attacher ». Et là en fait c'est une grosse claque où en fait tu dis ah non en fait il s'en bat les couilles en fait. En fait ils s'en oui. ballent vraiment les couilles d'elle. Et, et voilà euh, dans, dans le jeu c'est très violent. Et pareil dans le jeu en fait tout de suite le ranch se fait à nouveau attaquer. Donc la conversation coupe court et on n'a pas la fin de la conversation. Donc, donc voilà donc je te laisse continuer Emma. Hum. Par contre dans la série moi ce que j'ai adoré évidemment c'est le souci des détails. Il y hum. la même position, la, les couleurs, euh, en as parlé les nous, mais dans le jeu c'est je kiff kiff à l'identique. Euh, le, le, le souci du détail, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les girafes, euh, ouais. je crois qu'il y a un calendrier d'une girafe à droite et euh, une peluche, je vais dire une bêtise, mais il ouais, y a une des girafes dans la, dans la pièce. Rien que ça, déjà aussi vous m'avez perdu hein, je tiens à dire, mais euh, même l'acting euh, d'Ashley de, de Troy, du coup, les interprètes des euh, jouets dans les jeux, et pour moi il est au-dessus, mais je vais pas dire dans tout, quoique que, mais... C'est vrai que dans cette scène, Bella et Pedro ont quand même grâce tenu leur, euh, leur rôle. Ils ont tenu leur parce rôle que... mais en fait vraiment, dans le jeu c'est tellement puissant. En fait pour moi c'est la, la scène la plus marquante du jeu. Et, et je pense scènes, même moi. que cette scène là, c'est une de mes scènes les plus, que je préfère dans tous les jeux vidéo que j'ai pu faire de ma vie. Donc c'est pour dire à quel point la scène est ultra, parce que le dialogue, l'acting et la musique, tout y est. Là c'est vrai que rien que déjà la mm. musique qu'elle qu n'y qu soit pas, ça m'a enlevé un petit truc. Alors que par contre, je le redis vraiment l'acting de Pedro Pascal et Bella Ramsey sur cette scène-là est aussi très bon. Mais là, je pense mmh. que c'est vraiment une des scènes du jeu où, en fait, c'était trop haut. C'était impossible à atteindre. Et je pense même que s'ils le refaisaient dans le jeu, ils n'arrivaient pas à atteindre tellement que la scène est parfaite. T'en as pensé quoi, toi, Axel Alors, je vais être un peu salaud avec cette scène-là parce qu'elle est très bien. Alors, je suis sûr que quand on connaît le, pas le jeu, c'est très bien. Mais alors, moi, j'ai juste l'impression de voir des gens. Là, là c est, c est, pour moi, là, ça collait trop au jeu. Euh, mmh. Quand il fait, euh, euh, tout le monde est mort, on m'a abandonné. Euh, cette fois, elle le pousse. J'ai l'impression de voir des... simplement des gens essayer de refaire identique ce qui est ouais. fait dans le jeu. Et euh, il y a eu un petit côté, genre euh, une version suédée du jeu. Mm -hmm. Et euh, j'avoue que là, pour le coup, je n'ai pas seulement apprécié cette scène-là. Et c'est la seule scène que j'ai pas apprécié de l'épisode. Hein. Mais euh, c'est vrai que du coup, je trouve la scène moins marquante. Je, je peux comprendre. Moi, là, moi, je peux comprendre. Moi, joueur. Voilà. Je peux comprendre parce que voilà. Après, je, je, elle est je, je tellement comprends. parfaite. Nous, elle, est elle est tellement parfaite. En fait, voilà. Elle est tellement parfaite dans le jeu que j'ai un peu ressenti aussi au moins le pousser. Est-ce que ça a été. Ouais. Est-ce que le les, le plan de caméra. Mais aussi, je me suis dit. Il manque un truc. En fait, la scène est ouais. très cool. L'acting est bien. Mais il manque ce petit truc qu en fait qu'on a dans la scène. Donc, effectivement. Bon, mine de rien ça se passe euh, là ce qui se passe c'est pas que la, le ranch se fait attaquer et qui retourne à, à Jackson parce que pareil dans le jeu là aussi en fait euh, le ranch se fait attaquer il euh, se débarrasse des pillards et il retourne mmh. à Jackson et là tout le long mais j'avoue que je l'attendais mmh. je, je, je, je l'attendais ça en fait je me suis dit euh, quand il lui dit on partira on partira à l'eau enfin Tommy est censé partir à l'aube avec Ellie j'étais mais sûr, sûr, sûr, sûr qu'il allait se passer un truc dans la nuit et qu'il allait avoir justement une attaque, un truc comme ça. Donc bon. Et Mais bah là, pas. non. En fait, nous, ce qu'il se passe, l'attaque il, il du ranch, en fait, bah, il retourne à Jackson puisque Ellie s'est enfuie. Et là, il y a une musique incroyable. J'ai à nouveau les frissons juste à penser. Et en fait, tu as juste les trois qui, euh, qui, qui sont à cheval, les uns derrière les autres, et personne ne parle. Personne ne parle, et tu vois Ellie décomposée. Euh, et en fait, ils arrivent... Sur une hauteur qui surplombe Jackson, justement. Donc, c'est la première fois qu'on voit Jackson dans, dans, dans le jeu, c'est là. Et en fait, t'as as, as, Joel sur son cheval qui, qui regarde Ellie qui fait. Enfin, euh, qui dit à Tommy, bah, euh, c'est là que, que nos chemins se séparent. Donc, t'as un peu Ellie qui commence à tirer la gueule en mode, bon ben bah, voilà. Et euh, t'as Joel qui regarde Ellie qui fait, euh, laisse le cheval à Tommy et monte sur le mien. Donc, là, Ellie, son visage qui s'émerveille en mode, ah oh, putain, il m'abandonne pas. Et Ellie qui monte sur le cheval et tout. Et Tommy qui fait « T'es sûr de ce que tu fais et tout et, ?» Et là, Joel qui fait « Ouais, ouais, euh, si de toute façon, si devait arriver un truc, je pense que ta femme me tuerait, donc euh, ça sert à rien. » Et donc, du coup, bah, Tommy qui repart à Jackson et Joel et Ellie qui s'en vont direction le Colorado. Et là, dans la série, complètement différent. Où, au final, juste le lendemain, quand Tommy et Ellie se préparent, t'as Joel qui arrive et qui lui euh, font comprendre que... Voilà, donc il, est, il dit à Ellie hein, « Tu as le choix. Hein, Est-ce que tu veux Tommy ou moi ?» et là bah, elle lui laisse pas le choix en mode euh, non c'est bon et voilà qu'est-ce que du coup bah, qu'est-ce que t'en as pensé toi Emma qui, là c'est globalement différent, euh, pareil moi j'ai préféré là par contre la partie du jeu forcément qui est, est plus... vachement plus poétique et même la mise en scène est juste trop trop bien comme t'as dit, il pas et tout et puis le visage d'Elie c'est hyper émouvant et là dans la série elle fait euh, ouais ouais on tiens on on ouais voilà ça c'est joué un... un peu ça y joue un peu mais tu sais la scène elle est en plein jour et tout il a pas cette patte un peu plus poétique bah dans vous le vous jeu, vous pareil, je vais de le dire, mais dans le jeu, c'est au, au, au crépuscule, c'est au tombé du soleil. Donc, t'as des couleurs très chaudes, vraiment la couleur du. Enfin, c'était vraiment des, des couleurs un peu jaunes, roses, orangées. Euh, dans le remake. Ouais, dans le remake, elle est, elle est incroyable. Donc, c'est vrai que là, en pleine journée, c'est vrai que ce moment-là, je... bon, autant j'ai trouvé tout, tout le. C'est déception. Ouais, j'ai trouvé en fait très intelligent et très logique qu'il n'ait pas la fuite vers le ranch parce que bah, faire des gunfights et tout. Enfin ça aurait été là pour le coup ça aurait été un peu compliqué donc j'ai trouvé ça intelligent que ce soit dans, dans, dans la vie de jackson autant c'est vrai que du coup bah ça ça manquait. Euh, t'en as pensé quoi toi axel euh, ouais j'ai ai bien aimé euh, c'est vrai que là pour le coup c'était plus dans, dans la série c'est plus marrant que euh, enfin moi ouais, c'est comment ça que j'ai ressenti c'est plus marrant en fait euh, cette scène là ou est-ce qu'il y a Joël qui est là ouais euh, ah, j'allais partir, mais bon, euh, finalement, je vais peut-être, euh, peut reprendre des avec moi quand tu a la route avec Ellie. Et euh, quand il donne le choix à Ellie, euh, il dit, il commence à dire ta choix, soit tu parles avec Tommy, soit tu pars avec moi. Et que Ellie lui balance le sac en disant euh, allez, on bouge. Tu vois, c'est plus un côté euh, mmh. décompression en fait. Ouais. Carme, Carme, t'en as pensé il quoi dans le jeu Ouais, dans le jeu, en non. Fait. Dans le, jeu, dans le jeu, tu vois juste Ellie qui revit, son visage qui s'illumine, ouais. etc. Et qui est, qui est heureuse. Euh, T'en as pensé quoi, Linou, de, de cette scène-là de, de finalement Joël qui revient sur sa décision Est-ce que d'ailleurs tu, euh, bah... tu as cru en mode, putain, en fait, Joël va partir Ouais, ouais en fait, j'y ai cru parce que justement, quand il dit à, à Tommy, euh, I have to let her go, euh, je me suis dit OK, c'est ça l'amour aussi, c'est laisser, euh, laisser partir des gens. Et je me suis dit, bah, il la laisse partir, tout comme il laisse partir Sarah. Encore une fois, on arrive sur l'acceptation du deuil, etc. Donc, je me suis dit, ok, ils vont se séparer maintenant, il va falloir que, que je m'apprête à ça. Et j'étais dégoûtée, je me suis dit, il ne lui dit même pas au revoir, euh, c'est tellement violent. Quand, euh, Tommy la chercher, quand Tommy vient chercher Ellie le matin, je pensais que c'était euh, Joël qui toquait à la porte pour lui dire au revoir. Donc, euh, j'ai trouvé ça très violent. Et au final, le fait de... Quand on le voit, par contre, euh, dans l'écurie je me suis dit, ah, bon, finalement, euh, peut-être qu'il laisse partir Sarah, mais qu'il laisse pas partir euh, Ellie. Et euh, gros soulagement. Et, euh, et ouais, voilà, j'étais contente. Ok, c'est vrai que là, du coup, on retrouve notre Joël, on repart. Et là, le voyage, le voyage vers l'université du Colorado, pareil. T'as Tommy qui lui dit, ça va pas être une marge de santé. Euh, et non. là, finalement, eh ah ben bah si, ah bah il si, y a personne, oui. on y va, pop-pop. Et, oui. et en deux, trois scènes, alors avec la musique, avec la musique là... Up the new beginning qui est incroyable et on a cité à plein de trucs quand euh, Joël lui apprend à se servir de la carabine ça je l'avais regretté dans l'épisode 4 parce que normalement c'est dans l'épisode 4 et ben là on le retrouve ici mmh. on sent les petits moments les, les petits euh, bah, pareil ça se joue au jeu de la souris ça s'envoie des vannes etc c'est vraiment cool ça sur ça c'est top j'ai vraiment kiffé on arrive à l'université du Colorado qui est bah, copié-collé là encore de l'université du Colorado que, que l'on a dans le jeu avec les singes à l'entrée, etc. Les enfin, big up aux singes. Les big up aux singes, effectivement. Vraiment, tout est quand même dans le jeu. Euh, le petit logo des lucioles, qui là n'est pas sur un grand mur, mais sur un panneau, mais il est quand même là. Le fait que les lucioles, bah, finalement, ne soient pas là. Et ils se rendent compte que finalement, tout semble indiquer qu'ils sont partis à euh, euh, Salt Lake City. Euh, et puis, donc, du coup, bah, l'arrivée des pires. Qu'est-ce que vous avez pensé de toute cette arrivée du, du Colorado C'est vrai que Linou, toi, finalement... On va commencer par toi, si tu n'as pas vu le jeu. L'arrivée au Colorado de voir qu'il n'y a pas lui seul. Qu'est-ce que tu en as pensé de, de l'arrivée sur l'université la, euh, bah, C'est vrai que déjà, j'ai eu ce truc de... Tiens, c'était vachement facile. On nous avait dit qu il y allait avoir un... que ça allait être la merde jusqu'au jusqu jusqu Colorado. Enfin, jusqu'à l'université de Colorado. Je me suis dit, bon, bah ok, tant mieux, il ne s'est rien passé. Chouette. Euh, la scène où il lui apprend à tirer est trop bien. Et puis, quand tu arrives, euh, je ne sais pas, il y a une ambiance quand même de... C'est ce que je disais, un, tu reprends la recette euh, The Last of Us, c'est qu'il y a un petit rebond de, oula, tiens-toi sur tes gardes, parce que c'était beaucoup trop calme jusque maintenant, c'était beaucoup trop beau. Il va se passer un truc. Et en fait, euh, tu as un moment, tu as un plan où ils sont, tu sais, ils entendent les singes en haut, ils montent. Et donc, tu as vraiment, euh, tu as une espèce de, je ne sais pas, tu as une, une table ou quelque chose comme ça. Et je me suis dit, il, tu vas voir qu'il va y avoir un, un, cracker, un claqueur derrière. Je pensais que c'était ça je m'attendais pas à autre chose et euh, bah non finalement c'était autre chose voilà on va en reparler mais effectivement c'est vrai que voilà euh... mais c'est vrai que ce voyage tu vois limite le quand on entend la musique donc c'est un new beginning et, et qu'on voit un petit peu leur trajet limite j'aurais même ça aurait été bien que juste bah, voir des affrontements là dedans juste voir en mode mmh. ok ils sont fait attaquer et ça passe tu vois juste nous dire bah non en fait les mecs ils sont pas partis en randonnée quoi, c'est vrai je regrette ça un petit peu. T'en as pensé quoi toi euh, et, euh, Axel, de l'arrivée à l'université du Colorado, est-ce que ça a été respecté, est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais Alors c'est respecté mais euh, je pense que là, bon ils avaient deux choix, c'est soit ils racontent l'université et ils font juste aller dans le bâtiment principal, comme ce ont fait la série, ou soit ils dédient un épisode entière entier à l'université où est-ce que là ils pouvaient se permettre de faire un huis clos à l'intérieur de l'université rempli de claqueurs euh, de Runner et puis, euh, euh, De Colosses. Colosse. Je pense que ça a été pas mal un épisode entier dédié à l'université, ou est-ce qu'il serait à l'intérieur à traverser les dortoirs et tout ça. Euh, vraiment un truc vraiment bien suffocant. Je, je trouve que c'est une occasion un peu manquée par contre l'université. Ah, Peut-être pas entier, mais un bon 10 minutes, un quart d'heure, c'est déjà long. Hein, sur, euh, rien que la scène ouais. du musée dans le 2, ça fait pas un épisode entier. La scène du musée, elle dure quoi ouais. Elle est 7-8 minutes à tout péter, mais ça suffit. Mmh. Et je pense qu'ils auraient pu faire ça. Ils auraient vraiment pu faire ça parce que là ça manque, ça manque clairement. Euh, T'en penses quoi toi Emma de, de ce voyage, le, la, la, la carabine, l'arrivée à l'université T'en as pensé quoi de toute cette séquence là La carabine au top. C'est un moment qui un peu coupe toutes les émotions qu'on a vues jusqu'ici. Et euh, l'arrivée à l'université, toutes les séquences avec les singes et tout, hyper fidèles au jeu. Même quand ils rentrent dans la pièce, ils sont surpris ouais. de voir que c'est un singe et pas un ennemi pareil, très fidèle au jeu. Il y a même pas mal d'Esterix que j'ai ravé mis dans cette... Euh, je sais pas si je crois que dans cette pièce, notamment avec la carte. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était très cool. Je trouve qu'ils ont beaucoup là, c'est une scène qu'ils ont vraiment embauchée. Un épisode entier, euh, ça aurait pu le faire, mais, euh, mais euh, là, dans, la, dans, dans cet épisode-là, ça a été euh, vachement euh, vu rapidement. Ouais, ils auraient pu rajouter, franchement, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais. On a l'épisode... dans, dans ouais. le jeu, euh, pendant... Euh, des, des 20 minutes, 30 minutes, t'es es en train de foutre le, le générateur et tout, t'as toute une séquence avec Kelly qui, qui est vraiment cool, mais... Euh... Ouais, un peu rushé, malheureusement, mais en Ça me fait de plus en plus penser qu'en en fait, le... ils ont vraiment pensé ça, et c'est très intelligent d'un coup, mais que le jeu et la série sont complémentaires. C'est-à-dire que tu vois, le jeu c'est bien, enfin tu fais le jeu c'est bien, mais il faut que tu vois la série pour avoir, pour avoir un complément, tu fais la série, c'est bien, mais il faut que tu En fait, et ça, c'est très intelligent d'un coup. Même si. Énorme. Même si par moments, ça, ça peut frustrer un petit peu. Et on arrive à la scène finale où effectivement euh, une attaque de pillard. Euh, qui ne sont pas. Euh, ils sont pas. Ils ne sont pas extrêmement dangereux. Les mecs, ils n'ont même pas d'armes à feu, ils sont avec une batte de baseball. Euh, ils sont que 4. Euh, en plus, bah, du coup, ils arrivent à les contourner. Mais il y en a un qui est là. Et Joël sans, sans défait. Mais là, euh, bon bah là, euh, blessure. Euh, et ça finit sur ce plan. Euh, où finalement Joël, euh, bah, voilà, la, la mort de Joël, enfin, peut-être pas la mort de Joël, il perd connaissance, il tombe du cheval, il perd connaissance. Euh, <rire> il faut savoir que dans le jeu ça se passe à nouveau pas du tout pareil. Dans le jeu en fait euh, les pillards montent jusqu'au troisième étage et Joël et sont, euh, essaient de, en fait ils essaient de les contourner et en fait euh, au moment où tu te dis ça y est c'est terminé, il y a un pillard qui sur le balcon euh, euh, bah, ouvre une porte et fonce sur Joël. Et en fait ils vont passer à travers la rambarde. Et ils vont tomber de deux étages. Et en fait Joël tombe sur un parpaing. Et tu sais sur les parpaings as des, as des grilles métalliques. Et en fait se fait transpercer de mmh. part en part par la grille métallique. Voilà donc ah, c'est beaucoup, beaucoup plus impressionnant. Beaucoup plus impressionnant. Euh, et en fait Ellie va, va le soulever. Et en fait euh, elle, va, elle va se débarrasser euh, avec l'aide de Joël qui est tressonnée des 2-3 pillards puis elle va arriver tant bien que mal à le mettre sur le cheval, donc le cheval qui s'appelle Durillon, mais c'est pas dit dans, dans la série, c'est dommage, euh, et en fait ils vont s'éloigner euh, ils vont, ils vont de l'université pour se mettre à l'abri, et malheureusement au bout de quelques kilomètres, Joël qui, qui perd connaissance et qui s'effondre du cheval, euh, donc voilà, fin comme ça, il perd connaissance, mort, être pas mort, euh, il, hein, il perd connaissance, euh, t'en as, as pensé quoi Linou euh, de, de cette scène, toi qui du coup bah, a découvert ça euh, alors moi faut savoir que c'est double peine parce qu'en fait ça se finit un peu comme euh, il était une fois dans, dans l'Ouest de Sergio Leone et, euh, et du coup j'avais déjà beaucoup souffert avec ce film à la fin euh, et alors là en plus je me suis dit ok du coup euh, double peine. Et, et en fait, déjà, le, le, la tronche du, du... Je sais pas ce que c'est comme, comme outil euh, qui se prend. Enfin, je crois que c'est la ce batte bat de baseball qui... Est... Non, ou... non, je pense que c'est ouais, qui... Qui est... Est une, batte, une batte de baseball avec un, un manche métallique. Et en fait, tu le vois, ah, elle, ouais. se, elle se casse dans mmh. l'arbre. Elle se casse dans l'arbre. Ah ouais. Et je pense ouais. que c'est en se retournant que Joël se précipite sur le mec et que en fait, mmh. je pense que le Pierre fait même pas exprès. C'est plus Joël en se précipitant mmh. qui se, qu se le prend. Mmh. Mais je me dis mais attends mais le mec ça fait plus de 20 ans euh, qu'il a survécu à, à, à je ne sais combien de, de galères et là il se prend une, une batte de baseball dans le ventre, non mais mec c'est pas possible en fait tu vas pas nous clamser euh, entre, euh, entre les mains comme ça, c'est non je refuse et, euh, et du coup ouais ce, ce moment où, où il tombe de cheval et mon dieu mais ce chant contre chant entre Ellie et Joël et Joël qui répond plus et en fait bon... Moi, je pense qu'il est mort, mais bon, voilà. Euh, et et le, le enfin, Ellie qui lui dit, mais je sais même pas ce que je dois faire sans toi. Euh, réveille-toi, réveille-toi. Et là, elle, enfin. Je crois qu'elle le touche vraiment pour la première fois, euh, même si tu avais ce plan où euh, quand ils sont à cheval, elle, elle est contre lui et elle pose sa tête contre, contre son dos. Euh, ça, j'ai vraiment trouvé ça adorable, ce, cette scène, mais là, elle lui touche le visage et euh, oh, ça m'a démoli, ça m'a démoli. J'étais en pleurs, mais je disais non, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Et... Euh, et cette fin avec euh, la musique euh, qui dit euh, « euh, I'm, I'm taking a ride with my best friend, I hope he doesn't let me fall, j'm, j'm, j'm, let me down » ou quelque chose comme ça. Je me suis dit « Ouais, non mais allez-y, continuez, continuez !» Comme si on n'avait pas le cœur assez explosé. Donc, euh, ouais, enfin... Terrible. Dur. Terrible, terrible. Et, terrible. et, et ça, c'est ce que tu dis, hein. il, a vécu pendant sur... il a survécu pendant 20 ans à tout et, et il meurt de, ma... de manière tellement bête et tellement... tellement euh... et, et ça... Ça c'est aussi un grand rappel à The Last of Us partie 2, tu verras où il y, y a une séquence où pareil, tu te dis non mais c'est pas possible en fait. Et en fait c'est ça qui sont très Ouh. forts, ils sont très forts parce qu'en fait ils montrent qu'il n'y euh, a pas que des morts que héroïques. Euh, mm. C'est même pas, voilà c'est en fait c'est une mort bête, bête et banale. Et pour rappeler en le fait bête, hein. le, le, monde, de, de, le la monde de The Last of Us où, euh, bah ouais c'est pas parce qu'il y a des infectés et tout que le monde est dangereux, que tu peux pas aussi mm. mourir de manière totalement, totalement bête et totalement random, c'est mm. ça. T'en as pensé quoi toi Emma de cette scène finale ben, la scène déjà où, euh, où Joël est blessé je l'attendais particulièrement. Je me suis dit, dans la série, ils vont faire un truc euh, d'action incroyable et tout. Euh, au final, un peu déçu dans la ouais. série, parce qu'il ne se prend pas du tout le pied ou la batte comme ça. Dans le jeu, c'est vraiment, ses limite gore. Et je l'attendais pas mal parce que ben, ça aurait été, ça aurait été... Ben, je ne même pas, je ne suis pas sadique, hein, mais ça aurait été cool de l'avoir <rire> adapté en, en série. Et, euh, et même quand ils sont sur le cheval avant que Joelle tombe, je trouve que dans la dans le jeu, pareil c'est mieux la mise en scène est mieux l'appareil on est en plein jour. Euh, quand il tombe on voit le, le visage du coup de Pedro Pascal en fait il est, il est super propre. Et dans le jeu il ressemble vraiment à, à un zombie, mmh. à un mort dans le remake. Je sais pas si vous avez vu ouais. il est cerné juste là, il est tout, tout tout au bout quoi. Et là, dans le dans la série, je voyais plutôt Ellie, qu quoi. Je suis en ouais. comme ça. C'est vrai que sur ça, je trouve que toute cette fin-là, moi aussi, parce que bah dans le jeu, c'est beaucoup plus spectaculaire. Et là, j'ai un peu l'impression de dire ouais, bon, euh, si on fait comme dans le jeu, les gens ils vont dire que c'est trop abusé, euh, que il doit mourir sur le coup, donc Ellie peut pas le relever, etc. Donc, on va faire un truc un peu plus. Mais ça, je pense, c'est pas très maîtrisé, parce que pareil et pareil, comme tu disais, euh, là, c'est en plein jour. Euh, dans le jeu, en fait, c'est un peu la tombée de la nuit. Et comme dans le jeu, bah du cool. coup, c'est à, en automne, c'est le début de l'hiver, en fait il commence à neiger à ce moment-là en fait, et donc dans le jeu c'est beaucoup plus marquant. T'en as pensé quoi toi Axel de, de cette scène-là euh, J'ai trouvé la scène un peu chipos euh, avec ces quatre vieux brigands euh, qui arrivent, mmh, ouais. euh, il y qu'un seul sur, <rire> sur les quatre, ouais. j'ai trouvé ça un peu chipos parce que euh, dans le jeu c'est... Euh, dans le jeu, c'est logique. Euh, je veux dire, on vient d'en enfiler 15 d'affilée. On est en train de courir. On se tape un sprint. Pendant qu'on se tape le sprint, t'en en a un qui sort d'une porte, qui fonce sur Joel, qui le fait tomber à travers le balcon. Donc euh, voilà, c'est logique. Mais là, ça fait un petit pot surtout que pour la suite des événements, je me demande vraiment ce que ça va la justification de une seule personne de morte, quoi. Mmh. Sans, sans spoiler euh, les, les, leurs événements. Euh... Mmh. Mais euh, je veux dire, la mécanique qui se met en place à l'université dans le jeu, je... c'est logique, parce que c'est tombe là c'est une seule personne. C'est ce que je vous disais en fait, le fait que là aussi, pourquoi ils n'ont pas pris 5 minutes pour un affrontement et pourquoi il en tue qu'un euh... euh, alors que... Surtout qu'à euh, Texas City, il a tué déjà 4 mecs, à lui tout seul quoi. Mm. Enfin bon, euh, Ellie il avait aidé à, tuer une autre euh, à en tuer un. Ouais mais euh, je veux dire 4 max c'est pas dangereux pour joël non mais ouais, c'est ça que je trouve qu'ils sont timides ils sont timides et comme je disais ouais. pas assez d'infectés pas assez de pillards et bas de santé genre là en mode oui voilà bon y en a un allez, j'ai fait un coup du lapin et je prends mon choix je me casse quoi ouais. et les trois autres qui courent comme des glands derrière et déjà pourquoi lui pourquoi de lui était isolé en fait pourquoi lui était isolé ouais. qu'il a dans cette scène là et, et c'est pour ça que je trouve que ben voilà l'épisode fait 59 minutes ils ont fait un épisode de 1h15, 1h20. Une heure, une heure Ils auraient pu rajouter 20 minutes pour nous mettre une scène de, de, de claqueur, etc. C'est dommage. C'est vrai que c'est la seule scène, moi, qui m'a vraiment la fin, qui m'a un peu déçu. Et donc ça se termine effectivement sur ce, sur ce générique euh, terrible. Et maintenant, il faudra attendre dimanche pour voir, en fait, euh, bah, déjà s'il est mort ou pas. Pour voir, bah, du coup, euh, comment Ellie va rejoindre les Lucien. Qu'est-ce qui va se passer Comment va passer l'hiver Il y a tant de questions. Tant de questions, en tout cas, les amis. 1 h 06 euh, sachant que nous ça fait au moins deux heures que là qu'on est, qu qu est en live je suis désolé euh, <rire> du coup ben bah, voilà moi je vais même être en retard pour mon live et tout mais je suis désolé en tout cas de vous avoir fait subir euh, tout cela mais là voilà désolé le, de quoi le, nouveau setup, ah ouais. le nouveau setup il est prêt le nouveau setup il est prêt donc euh, normalement euh, voilà je pourrais même faire plaisir à Emma avec des petits effets euh, voilà donc, euh, donc, deux ans, je donc voilà en tout cas les amis merci j'espère que vous aurez aimé ce nouveau débat nous bah, on se retrouve bah, comme là comme tout le temps la semaine prochaine pour l'épisode 7 euh, l'épisode 7 qui qui euh, va vous surprendre. Va vous surprendre. Merci, euh... Voilà, qui, qui va être oui. intéressant. Euh, sur cela, les amis, on pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut. Salut. Salut. Hop là Voilà, voilà. Bah, C'était nickel Ne nous dis même pas, ne nous dis même pas, ah merde, il y a eu un bug, ça s'est pas enregistré. Non, non, là, normalement, <rire> je vais regarder, mais normalement, c'est tout bon.